C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay. Pas d'excuses pour ne pas être parmi les bientôt 4000 membres du Discord. N'hésitez pas les amis, c'est facile. Et surtout, vous y retrouverez toutes les infos que vous voyez dans mes vidéos et bien plus encore. On est donc aujourd'hui les amis sur ChatGPT. Alors pour ceux qui vivent dans une grotte, qu'est-ce que c'est ChatGPT C'est une intelligence artificielle, un agent conversationnel qui est fabriqué par l'entreprise OpenAI. On en parle beaucoup en ce moment. Pour y aller, vous avez l'URL en haut, hein, chat.openai.com. Vous créez un compte. Parfois, il y a de l'attente, il y a du monde. Et vous pouvez lui poser, lui demander tout ce que vous voulez et en fonction des données qu'il possède, il vous donnera une réponse. Attention, ces données, ces connaissances s'arrêtent à fin 2021, excepté si vous lui apprenez des choses. Sinon, il s'arrêtera là. Par exemple, moi, je lui ai indiqué que Rock c'était l'abréviation de Rise of Kingdom. Donc, que signifie Rock Est-ce qu'il va le savoir si je lui demande directement Rock peut avoir plusieurs significations selon le contexte. Qu'est-ce qu'il va me donner C'est l'abréviation pour Rock en anglais on va voir, c'est également une abréviation pour République de Corée du Sud. Wow, moins sympa tout de suite. Hein. D'autres thèmes, il faire son nom de famille ou à une entreprise spécifique. Quel est le jeu vidéo qui se nomme Rock Vas-y, donne-le-moi, tu le sais, celui-là. je ne suis pas au courant d'un jeu vidéo qui se nomme Rock. Il est possible, donc du coup, on va lui dire Rock est l'abréviation du jeu vidéo Rise of Kingdoms de Lilith, voilà, comme ça il le sera, et il va me dire oui, c'est correct Rise of Kingdom, super donc je l'avais déjà bien appris les amis, on va lui poser les questions les plus courantes que vous me demandez donc on va commencer par très simple, celle-là elle revient tout le temps, à partir de combien d'euros par mois suis-je une baleine dans le jeu Rock, voilà je le reprécise dans le jeu Rock il n'y a pas de montant défini, alors celle-là je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas de montant défini en euros qui détermine si une personne est une baleine dans le jeu. Vidéo, rock, la terme baleine est souvent utilisée pour décrire des joueurs qui dépensent beaucoup d'argent dans les jeux en ligne pour obtenir des avantages supplémentaires, mais le montant exact dépend de nombreux facteurs tels que le coût des objets virtuels dans le jeu, la fréquence des achats, etc. En fin de compte, cela dépendra de la personne et ses habitudes de dépense. Oui et non. Alors on va être plus précis, hein. Suis-je une baleine dans le jeu rock si je dépense 100 euros, oui pas 0, 100 euros par mois Qu'est-ce que tu en penses de celle-là mon grand Il n'y a pas de définition unique pour si une personne est une baleine dans le jeu en ligne, y compris dans rock. Cependant, dépenser 100 euros par mois dans le jeu peut être considéré comme un montant élevé pour certains joueurs, mais pas nécessairement pour d'autres. La répond pas. Cela dépendra de la fréquence des achats, des coûts des objets rituels dans le jeu, ainsi que bla bla bla. Ok, de ses habitudes de dépenses. Ok, donc en gros, il ne se prononce pas, il ne nous dit pas à partir de quel montant on est une baleine. On va finir. Suis-je une Oh Suis-je une baleine Dans le jeu rock. Si je dépense. 1000 euros par mois. 1000 euros, vous êtes quand même pas mal. Vous êtes une baleine, moi de mon point de vue. 100 euros, on est un petit pay to win. 1000 euros, je suis quand même une petite baleine. Hein. Comme ça peut certainement être considéré comme un tableau pour dépenses. Il me dit exactement la plupart. Donc, quel est le montant pour être considéré comme un pay to win dans le jeu Rise of Kingdoms de Lilith parce qu'il nous dit à chaque fois la même chose. Donc, on va lui demander pour un pay to win. Qu'est-ce qu'il en pense, lui, sur le pay to win Toujours, il n'y a pas de montant. Là, spécifique pour être un pay to win dans le jeu Rise of Kingdom, Décrit les jeux dans lesquels les joueurs peuvent acheter des avantages avec l'argent réel pour progresser plus rapidement ou avoir un avantage le sur les autres joueurs. Le montant exact dépendra de blablabla, blablabla. Il est bien rodé. Hein. Je ne sais pas d'où il va chercher son info, mais il est bien rodé. On va lui poser une question plus simple sur les tips. Comment obtenir rapidement les T5 dans rock dans le jeu on va dire le jeu Rock qui fasse pas à qui croit pas que c'est la République de Corée. Il n'y a pas de méthode unique pour obtenir rapidement les unités T5 mais voici quelques conseils qui peuvent aider 1 gagner des tâches quotidiennes et hebdomadaires, les tâches quotidiennes et hebdomadaires peuvent vous aider à obtenir des ressources et des matériaux pour améliorer vos unités OK? Participez aux batailles et aux événements. Les batailles et les événements peuvent vous aider à obtenir des ressources et des matériaux précieux pour améliorer vos unités. Améliorez vos ressources. Assurez-vous d'avoir suffisamment de ressources pour améliorer rapidement vos unités. Alliez-vous à d'autres joueurs. Ok, En vous alliant à d'autres joueurs, j'avais du mal à le dire. Vous pouvez obtenir des ressources, blablabla. Bla bla. Développez votre ville. Assurez-vous de développer votre ville pour augmenter la production de ressources. Certains blab, peuvent obtenir plus rapidement les T5 que d'autres. Il peut également avoir des moyens. Là, intéressant, le petit blabla qui nous sort. Bon, c'est pas très cohérent, je dirais, mais c'est intéressant. Est-ce qu'il est capable de nous donner les duos Alors, On se remplace dans le contexte de 2021. Il faut savoir qu'on est en version de chat GPT 3.5. La 4 va sortir avec des données bien plus à jour. Donc, autant être prêt. On va lui demander d'abord le quel est le meilleur, quel est et les quels sont même, quels sont... on va lui demander un top 3, les trois meilleurs duos open field, le meilleur duo, faut lui préciser, hein, de commandant open field dans dans le jeu rock. Il faut être précis, hein. plus on est précis, plus il sera à nous répondre. Donc il nous commence toujours par la même chose, il n'y a pas de meilleur duo absolu dans Rock, ça va dépendre de ce qui va nous sortir quand même une, une stat. Cependant, certains joueurs considèrent les duos suivants comme étant des choix populaires pour le champ de bataille ouvert. Sun Tzu et Loar, alors même si on est en 2021, celui qui nous sort un Sun Tzu Loar, ce duo est populaire en raison de leur capacité à augmenter la puissance des troupes. Et les rendre résistance aux dégâts. Jeanne d'Arc, Minamoto. Ce duo est considéré comme étant un choix solide pour les joueurs qui cherchent à augmenter la vitesse de puissance de leurs troupes. Alexandre le Grand, Scipio Africanus. Alors attention, hein, ce n'est pas Scipio Prime. Ce duo est considéré comme étant un choix fort pour les joueurs qui cherchent à augmenter la puissance de troupes. Et à rendre difficile, plus difficile hein, qui à noter. Il est important de noter que tous ces duos sont donnés à titre indicatif. Blabla. On va recommencer la question hein. Quels sont les trois meilleurs duos de commandants en PVP euh, on va aller là-dessus, hein. dans le jeu Rock pour l'Open Field. On va voir s'il est capable. Oh, normalement, il est capable. Le choix des meilleurs duos de commandant pour PVP en Open Field dépendra de plusieurs facteurs. Déjà, il a bien compris hein. la question. Est-ce qu'il va être capable de Cependant, certains joueurs considèrent les duos suivants comme étant des choix populaires pour le PVP en Open Field. Alexandre Legrand et Sun Tzu. C'est déjà mieux. Donc vous voyez, si on tourne mieux la question, il nous donne autre chose. Ce duo est considéré comme étant un choix fort pour les joueurs qui cherchent à augmenter la puissance de leurs troupes et à les rendre résistance aux dégâts. scipio Jeanne d'Arc. Alors celui qui nous sort scipio Jeanne d'Arc, je pense qu'il va se faire brûler la tête. Ce duo est considéré comme étant un choix solide pour les joueurs qui cherchent à augmenter la vitesse et la puissance de leurs troupes. Boudika mon Minamoto, ce duo est considéré comme étant un choix populaire. Alors, je ne sais pas populaire auprès de qui, mais à mon avis, il est populaire auprès de personnes totalement éclatées. On va lui demander une question plus précise encore. On va lui demander, par exemple, est-ce qu'il est capable de nous dire ça Quel est le meilleur choix d'unité face à l'infanterie Est-ce qu'il est capable de nous dire ça L'infanterie dans Rock alors là, on connaît tous la réponse, mais on lui demande quand même le choix des unités. Il contente, mais il viole... Ah, Il nous dit que ça, ça viole peut-être la police, <rire> c'est intéressant. Il nous dit mais, hein, il n'est pas sûr. Plusieurs facteurs tels que le niveau des unités. Cependant, certains joueurs considèrent les unités suivantes comme étant le choix populaire pour faire face à l'infanterie. Les unités de cavalerie légère, comme s'il y en avait plusieurs, hein. les Unités de cavalerie légère sont souvent considérées comme un choix efficace pour faire face à l'infanterie en raison de leur fit... vitesse, de leur capacité à esquiver les attaques. Les cavaleries lourdes, alors là c'est peut-être une nuance dans la traduction, hein, mais je ne vois pas quelles sont les cavaleries lourdes et légères, c'est peut-être les, les T3 et les T4, ou les T4 et les T5, et les archers, il nous dit. D'ailleurs, on peut lui demander un jeu, on euh, peut lui demander justement, quels sont les concurrents au jeu Rock, c'est important ça à voir, donc là, sa réponse, elle n'est pas officielle, mais je pense que si on est sur des questions très très générales, parce que là, évidemment, sur les commandants, vu que ces données s'arrêtent en 2021, fin 2021, il n'est pas le plus performant. mais si on me demande quels sont les concurrents du jeu Rock de Lilith. Je lui précise bien qu'il n'aille pas sur autre chose. Il va me sortir les concurrents. Rock est un jeu de stratégie en temps réel, un RTS, développé par Lilith Games. Jusqu'ici, tout va bien. Il existe plusieurs jeux similaires dans le même genre qui peuvent être considérés comme des concurrents de Rock notamment Age of Empires Defin Definitive Edition, un jeu de stratégie classique qui a été remasterisé pour les plateformes modernes, Civilization 6, un jeu de stratégie au tour par tour se concentrant sur la, con sur la construction d'une civilisation, Total War 3 Kingdoms, un jeu de stratégie tour par tour, War and Order, un jeu de stratégie en temps réel qui se concentre sur la construction d'unités d'armée et la participation des batailles et Clash of Kings on va lui redemander plus précisément quels sont les concurrents au jeu Rock de Lilith sur mobile. Voilà, comme ça, il va me sortir une liste peut-être plus fiable. Puisque vous me demandez souvent ça. Hein. Quel jeu je peux utiliser pour être blablabla, bla bla pour changer. est ce qu'il me ressort la même, World Domination, Total War Battle Kingdom, il me sort la même. Non, ce n'est pas la même liste, hein, regardez. C'est pas la même liste, Kingdoms, Re non, Kingdom Rush, Vengeance, je connais même pas, avec des éléments de tower, défense, hein. War and Order, il est toujours très connu et toujours bien classé, il s'arrête à 5. Hein. Et Empire for Kingdoms, un jeu de stratégie en temps réel qui se concentre sur la construction d'une ville fortifiée, je connais pas du tout, si vous, vous les connaissez, n'hésitez hein, pas à me les mettre en commentaire. Là, pour le coup, je ne savais pas. J'ai déjà tenté hein, des petits moves sur d'autres questions, même s'il ne connaît pas exactement euh, la, les, les dernières données. Je lui ai demandé, par exemple, quel est le joueur avec le plus... enfin, faut dire le joueur, ouais, et pas le gouverneur. Gouverneur, il confond souvent avec commandant. Quel est le joueur avec le plus de puissance en décembre 2021, dans le jeu Rock de Lilith. Et il faut être bien précis, je lui donne une date, il n'a pas l'information, j'avais déjà testé, hein, il n'a pas cette info. Quels sont, tu voyais je suis en temps réel formé par OpenAI, blablabla, blablabla, bla bla bla bla, et il me ressort tout son laus. Est-il, on, on peut poser hein, d'autres questions hein, bien plus génériques. Hein, vous voyez, il ne sait pas. Il est donc difficile à dire qui était le joueur le plus puissant. Je vais déjà demander sur les mises à jour euh, pareil. Est-il rentable d'investir, de dépenser, de dépenser, ou on va lui poser la question différente. Est-il utile de dépenser, dépenser 100 euros? Par mois pourquoi 100 parce que c'est une somme qui qui est en, un, petit, un petit middle spender est à 100 euros par mois hein. c'est pour ça que je prends cette somme est-il utile de dépenser 100 euros par mois dans dans le jeu rock pour être performant voilà on lui pose une question simple il va nous répondre mon avis non, dépenser de l'argent dans un jeu vidéo comme Rise of Kingdom Rock peut certainement aider à accélérer le progrès dans le jeu et améliorer les performances. Mais ce n'est certainement pas, mais ce pas nécessaire pour être performant, il est possible de jouer à Rock de manière compétitive et de réussir sans dépenser d'argent. Les joueurs peuvent utiliser des tactiques efficaces, développer une stratégie solide genre euh, du Rise of Fortress. Hein. Les joueurs qui dépensent de l'argent peuvent avoir un avantage en termes de progression plus rapide mais cela ne garantit pas nécessairement le succès dans le jeu. Ouais, euh, ça se voit qu'il qu joue pas. En fin de compte, la performance dans Rock, blablabla. Bla bla. On va lui demander cette fois des tips sur un event qui existait déjà. Donc, on va lui demander quels... On va voir ce qu'il va nous répondre. Quels sont les tips pour gagner dans l'événement, l'événement, le Canyon du Crépuscule dans le jeu Rock, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça On va lui demander après les meilleurs binômes en 2021 parce que certains sont encore d'actualité. Quelques conseils pour gagner dans l'event Canyon du Crépuscule. Non. Planifiez vos stratégies. assurez-vous de comprendre les règles et les objectifs de l'événement puis élaborer une stratégie solide en conséquence. Ouais, là autant t'as rien dit. Améliorez vos commandants, assurez-vous d'avoir des commandants forts pour remplir les tâches spécifiques requises dans l'événement. Là, je pense qu'il n'a pas capté de quel évadre je parlais. Soyez stratégique avec les ressources. Assurez-vous d'avoir suffisamment de ressources pour participer. ok. Travaillez en équipe. Bah, en équipe, je suis tout seul. Soyez actif et persévérant. Persé okay. Donc, il n'a pas compris quel évadre. Quels sont, On va lui demander quels sont. Quels sont Alors, faut pas dire les meilleurs. Les binômes, les duos, les duos. On va lui mettre les duos les plus utilisés. Quels sont Faut lui être précis. Hein. Quels sont les Allez, les 8 duos les plus utilisés dans l'événement, le Canyon, heureusement il Canyon du crépuscule, dans le jeu vidéo. Rock, voilà, on est précis. Qu'est-ce qu'il nous dit Il n'y a pas de liste définitive des 8 meilleurs duos de commandants pour l'événement. Je n'avais pas dit meilleurs, car c'est pendant de nouveaux facteurs tels que blablabla. Bla bla. Cependant... Cependant, certaines des combinaisons de commandants les plus populaires pour cet événement peuvent inclure Sun Tzu avec Jeanne d'Arc, Minamoto no Minamoto avec Richard Ier et Mina Richard, hein, on est fatigué. Genghis Khan, Charles Martel, Scipio Hannibal, Khalid Ibn Al Walid, je ne sais pas qui c'est euh, Khalid euh, Ibn Al Walid avec Etel Fleda, Saladin et Constantin Attila avec Bélissère et Alexandre avec Loire. Il est important de noter que ces combinaisons sont soumises à des changements fréquents et que la meilleure stratégie pour un joueur peut varier en fonction de ses propres ressources. J'ai testé aussi quelques petites questions comme celle qu'on m'a posée hier. Qui est le meilleur binôme avec le commandant... Euh, J'ai mis... Euh, J'ai mis... J'ai mis... J'ai mis... J'ai mis... Tariq, voilà, Tariq, Ibin. Parce que normalement, il a, il le connaît pas, hein, celui-là. Et vous voyez, je vais le mettre Ziad comme ça, euh, dans le jeu rock. Quel est le meilleur binôme avec le commandant dans le jeu vidéo rock On va voir ce qu'il va me dire, il va me dire, il n'y a pas de meilleur binôme, mais normalement, cependant, le plus utilisé, et il va me sortir... Vous voyez, il me l'a corrigé, hein. Tariq, Ibin, Ziad, il me l'a corrigé, ce qui veut dire, il sait qui c'est, hein. Donc euh, il a quand même cette info, c'est étonnant, les infos s'arrêtent à 2021 et pourtant il sait, il corrige. Et regardez avec qui il me le met, hein. il me le met avec Jeanne Dark, Sun Tzu, avec Kalin Ibn Walid, je ne sais pas qui c'est celui-là, hein. donc c'est peut-être en VO que s'appelle comme ça, Minamoto, Janis Khan, Scipio, Alexandre, il me remet Kalin Ibn Walid et Saladin, il a le droit à être deux fois euh, le mec. Chacun de ces binômes peut apporter blablabla, c'est intéressant. Alors après, si on lui demande des commandants euh, qui, dont il a toutes les données, je pense qu'il sera plus précis. Quels sont les binômes les plus. Les binômes, non, quels sont les commandants plutôt Les commandants les plus utilisés avec le commandant Alexandre dans Rock, dans le jeu Rock. Voilà, je te donne un peu de contexte quand même. Qu'est-ce qu'il va me dire? Il n'y a pas de réponse unique à la question. Vas-y, dis-moi ce que, ce que je veux voir. Voilà, Alexandre le Grand dans Rock, ça dépend. Cependant, allez, allez, allez, va, arrête ta phrase. Hein. Cependant, voilà, c'est un vidéo le plus populaire. Alexandre inclut Johan, Sonzu, Chali je ne sais toujours pas qui c'est, Nidamoto, John Khan, Scipio, Jules César, Guanyu et Attila. Chacun de ces vidéos. Bon, on voit bien que c'est limité en termes de connaissances. D'ailleurs, pour voir qu'il est limité, hein, moi, je lui ai posé la question simple. Hein. Donne. Moi, il y a une trop, donne-moi la liste de tous les commandants cavalerie, cavalerie dans le jeu rock. Il va me dire qu'il va pas me la donner entièrement, vous voyez. Et l'autre fail, allez, recommence, recommence ta réponse. Only one message at time. recommence. Non, il ne veut plus me donner de réponse, donc je peux commencer. On recommence. Quel... Est, je veux voir, voilà, quelle est la liste des commandants Allez, on lui demande infanterie dans le jeu rock de Lilith. Vas-y, là tu vas savoir ce que c'est peut-être. Non, bon bah voilà. J'ai cassé 4GPT. C'est très bien, de toute façon. On a fini de jouer avec. Faudra que je le relance complètement hein, pour que ça reparte. Parce que vous voyez, hein, si je recommence. Ah, il me le dit. Hein. Ah bah voilà, il veut bien repartir. Hein. Quel... On va lui demander quand même. Hein, quel. Est la liste des commandants d'infanterie dans le jeu Rise of Kingdoms de Lilith. Est-ce que tu sais ça Il va me la donner. Il est désolé, mais il n'est pas sûr de capable fournir une liste de commandants d'infanterie dans le jeu Rise of Kingdoms de Lilith. Car ma connaissance est limitée à 2021. Cependant, vous pouvez trouver cette information. Ah, il me l'avait sorti euh, moi, quand, euh, quand je lui avais demandé. Hein. C'est euh, étonnant. C'est vraiment étonnant. D'ailleurs, j'ai fait une belle faute. C'est peut-être pour ça qu'il ne veut pas me répondre. Bref, vous le voyez les amis, on peut lui poser plein de questions. On attend la version 4.0 qui doit sortir sous peu. La version concurrente de Google va arriver aussi. Et je suis sûr qu'on pourra leur demander plein de tips et stratégies. Puisqu'ils vont chercher tout ce qu'il y a partout sur Internet. J'espère les amis que cette vidéo